Regarde, le livre n'a pas l'air en forme Demande-lui ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Je me suis fait une bosse, j'ai bobo On va s'occuper de toi, mets-lui un petit pansement Ça mets là Oui, c'est ça Attends, je vais le Fais-lui un petit bisou Très bien Est-ce que tu vas mieux Merci, mais je ne me sens toujours pas bien. Il a dit merci, mais je ne me sens toujours pas bien. Et si on regardait au fond de sa gorge Tu tires la langue bah... <rire> Toi aussi, tu peux lui faire une grimace Ah. Euh... Il <rire> sourit, cela va déjà un peu mieux, il a repris des couleurs. Et maintenant, une petite histoire. Quel cool creux de bruit je pense qu'il se passe quelque chose pareil -ci. Oh pauvre petit oiseau, il ne faut pas acheter là, c'est dangereux. On pourrait te masser dessus. Tada <rires> Merci petite souris.